Oh Oh mais non oh C'est le... On dirait grave un spoiler sur le prochain slasher Okay. Je mets ça là. Hop là, du voilà. du okay. on Je bon. Non, je mets du la porte. C'est pas trop drôle que du l'entrée. du Quel âge' avez vous vous âge est âge âge Quel âge avez-vous Quel, âge avez -vous? Quel âge avez -vous? Quel est votre âge Quel... Quel est votre âge Quel âge avez-vous Quel est votre âge Quel est votre âge Quel âge avez-vous Quel âge avez-vous Quel, avez Quel, avez Quel est votre âge <rire> <rire> <rire> <rire> hmm. Si jamais, j'ai appris hier, il faut pas allumer le pentacle sinon Bobo, c'est considéré comme un objet maudit. Bah, le chat aussi, hein. pourtant je l'allume euh, souvent euh, plusieurs fois par semaine. Donc, euh... mmh, mmh, mmh, mmh. Briquet Pas encore, pas encore, pas encore. On a ça, on va poser ça sur la table. On va y chercher. Ok, où est-ce qu'elle est Caméra 1, caméra 2, caméra 2 à adorable, c'est est ce que c'est quelqu'un quelqu'un qui est mort dans un bureau c'est un... un streamer ah non ah si A deux C'est un développeur à programme Tu veux dire qu'il a pas fini ses jeux Ok c'est là hein 3-6 ouais. Ok. Euh, par contre, j'ai l'impression qu'il est quand même gigamotivax. Hein. Quel est votre âge Quel est votre âge Quel âge avez-vous Quel âge avez-vous Quel est votre âge Quel âge avez-vous Quel âge avez-vous Quel âge avez-vous Quel, avez Quel est votre âge oh. J'ai l'impression que c'est un moyen plus quand même. Mmh, mmh. On va mettre ça ici. Oh là là. Je sais pas qu'elle y a ça encore sa colonne intébrale. Vraiment hein, faites pas ça hein. Faites pas ça. Hein. Franchement... Imaginons vous voulez... Euh... Je sais pas. Prends... Avoir une télécommande. Oh. <rire> il a pas le temps Ok, il a pas le temps, il a pas le temps, je comprends. On est en 2022, les gens sont pressés. Je comprends. On dirait. Très bien. On dirait qu'il dessine un quelqu'un qui fait de la zumba. Très bien. moi je... je suis plus Breakdown perso. C'est un streamer de la PGW qui a été oublié dans l'espace Twitch et qui est toujours. Excusez-moi, sorti. Je la reconnais. Okay. qu'est-ce qu'on a euh, Il faudrait du sel, hein Ouais. Là, c'est éteint. C'est... Une bonne chose et pas une bonne chose. Quel âge avez-vous Quel âge avez Vous connaissez Twitch Prime Quel âge avez-vous Quel est votre âge Quel âge avez-vous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 C'est votre solde CPF. Très bien, très bien. Hein. Il a pas le temps. Hein. Il, il a pas le temps, il est pressé. Il a. Euh, ouais. 90%. Euh. C'est quoi gauche, là Oh. Ok, Est-ce que j'ai une deuxième Et bisous, bourgeois. Ça, celle, éventuellement celle Ok. 90%, c'est ok. Je peux poser, hein. Je peux poser un... Un, deux, trois, ok. Non. Bon, on n'a qu'à dire non. Ok. qu'on n'a pas entendu parler et s'il sort de l'endroit crapaud hein? euh. non <rire> Je... ok il est en bas euh, s'il est en bas ça pour on... me casser. Pintacle avec encens. C'est un bon mariage. <rire> C'est vrai. Mais euh, je suis contre le mariage. Ok. Mettre ça là, tourner vers là. Je suis pas sûr, hein? Alors, on va voir. Ouais, les très joli dessin dans le livre! Okay, c'est toujours un peu compliqué, là hein? Le dernier indice. indice, est-ce qu'il y a Orbe ou Dots, Quatre. garage du coup il me semble qu'il est sorti du garage hausse interaction empreinte ouais j'ai pas pris de crucifix orbe orbe orbe Totalement orbe. Nous avons survécu à cette chasse. Ceci est déjà très beau. Et nous avons une colonne vertébrale pour notre collection de colonnes vertébrales. Et ça, c'est giga beau. Bon. C'était giga chaud. Euh, on va quand même prendre en photo Hop là. la maison. C'est pour les copains. C'est pour le pot de départ. Parce qu'il est hors de question, je continue à bosser dans cette boîte. Allez, salut. Yes, <rire> je, je lâche ma démission.